Bonjour et bienvenue sur la vidéo capture portant sur LinkedIn, le réseau social professionnel du Web 2.0. Si c'est votre première utilisation, vous devez inscrire l'adresse courriel dans la barre d'adresse, le www.linkedin.com. Donc, une fois que vous êtes sur la page d'accueil de LinkedIn, vous devez vous inscrire sur le réseau. Donc, remplir le formulaire « Inscrivez-vous sur le réseau LinkedIn », j'inscris mon prénom, le nom de famille, le courriel... Et le mot de passe. Et je clique sur S'inscrire. Donc voilà. Nous pouvons commencer à créer notre profil professionnel. Vous inscrivez votre lieu de résidence, par exemple le Canada. Vous cliquez sur la petite flèche ici pour changer l'option. Le code postal. Ensuite, j'inscris ma situation professionnelle, donc si je suis salarié, chercheur d'emploi ou étudiant. J'inscris par la suite le titre du poste que j'occupe présentement. Et l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc l'option « Secteur » s'est ajoutée. Je peux sélectionner le secteur. Convient à l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, je pourrais sélectionner bibliothèque et je crée mon profil. Donc, l'adresse courriel s'est inscrite de façon automatique. Je peux continuer ou ignorer cette étape. Si, par exemple, je continue, je pourrais inscrire mon courriel et mon mot de passe. Entrer dans ma boîte courriel et puis autoriser LinkedIn à envoyer des invitations à mes contacts afin qu'ils puissent rejoindre mon réseau professionnel. Pour le moment, nous allons ignorer cette étape. On me demande de confirmer mon compte Windows Live at Mail ou je peux envoyer un email de confirmation en accédant à Windows Live at Mail. Donc, une fois que je suis allé confirmer mon adresse courriel, par exemple dans Hotmail, pour ma part, je peux continuer pour aller sélectionner des nouvelles personnes à, à inclure dans mon réseau LinkedIn. Mais nous allons cette fois-ci ignorer cette étape. Voilà. Donc, on, on a un message qui nous indique. Que nous venons de créer notre profil professionnel. Donc, je pourrais partager euh, sur Facebook ou sur ma page Twitter comme quoi mon profil professionnel est créé. Mais on va passer cette étape. Voilà. Maintenant, on nous demande de choisir notre abonnement à LinkedIn. Je veux un compte euh, gratuit. Je vais sélectionner cette option. Donc, compte basique. La page est créée. Donc euh, maintenant, je fais partie du réseau social professionnel de LinkedIn, ma page est créée. Donc j'ai la possibilité d'entrer l'information puisque c'est la première fois que je m'y connecte. Donc je pourrais remplir ce petit formulaire qui m'aide à débuter pour améliorer mon profil, mais nous allons finir plus tard. Donc voilà, la page est créée. Donc euh, si nous désirons modifier l'information, nous pouvons modifier notre page et insérer, par exemple, un résumé, en cliquant sur cette option ici. Nous pouvons entrer nos différentes expériences de travail en cliquant ici. Ajouter nos formations académiques en cliquant sur ce lien, etc. Sachez aussi que vous avez ce petit crayon qui nous permet de modifier et d'ajouter des pour chacune de, de nos informations entrées précédemment. Nous avons pu voir comment s'inscrire sur LinkedIn.com afin de créer notre réseau professionnel. Merci beaucoup. Bonne journée.